J'espère que tu es prêt pour rentrer dans le vif du sujet et voir comment on va développer un business où on peut vivre sereinement et de manière prospère à travers les trois secrets qui sont issus de mes années, des milliers d'heures de travail et j'ai hâte de te les présenter. Et du coup, cette masterclass, elle est parfaite pour toi si eh ben, tu es coach et que tu cherches à vivre de ta mission. Je ne suis pas là pour t'aider juste à gagner de l'argent, je suis là pour t'aider à atteindre ta mission de vie. Et en essayant de chercher ta mission de vie à travers ces trois secrets-là, eh ben, tu vas obtenir cette vie prospère euh, et sereine à laquelle tu aspires et que tu mérites. Et dis-moi si ça te ressemble. En tout cas, moi, euh, c'est ça qui euh, m'a fait beaucoup, beaucoup travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter ça parce que j'ai tellement galéré avec ces choses-là que euh, je voulais te donner ces quelques conseils et ces quelques secrets. Donc, tu es dans une situation où tu aimerais être plus libre, libre de créer, libre de vivre la vie que tu veux en tant que coach et qu'aujourd'hui tu vois que tu euh, manques une certaine liberté, notamment financière. Tu veux impacter plus, tu veux toucher la vie de plus de personnes et tu veux prendre soin de tes proches. Okay tu veux que ce business fleurisse et puisse t'aider toi et tes proches. Et si ça, ça te parle, eh ben, je serais ravi de t'aider durant cette masterclass. Et puis, j'ai envie de te dire que tu es à la bonne place si tu ne veux plus être un bisounours. Ça, c'est euh, une copie d'écran de mon smartphone et c'est euh, un de mes meilleurs amis qui m'a envoyé ça. Euh, qui, bon, je, je vous épargne les détails, mais qui me, qui me dit, car avant, tu étais vraiment un bisounours. Et il a été caché. Et c'est ça qui a fait que j'ai tellement stagné. Parce que... On est dans un business où en tant que coach, n'ayons bah, pas peur des mots, hein, on est des gens gentils, a priori en tout cas. Le problème c'est que gentil, c'est parfois égal à bisounours quand il s'agit de développer son business. Et quand on est gentil dans le développement de son business, on n'atteint pas de résultat. Je ne vais pas t'inviter à devenir méchant, mais il y a un juste milieu, il y a un équilibre et je vais t'aider à trouver cet équilibre en étant aligné avec tes valeurs, mais tout en n'étant pas bisounours parce qu'en fait, ça va t'amener nulle part. Et j'ai envie de te rassurer tout de suite en te disant, tu n'es pas seul. Si je fais cette masterclass, en parlant de ces secrets-là, quand tu vas dire wow, « Waouh, ça, ça me parle », eh bien, j'ai créé ces secrets-là. J'ai voulu formuler ces secrets, je les ai choisis parce que justement, il y a tellement de gens qui, comme toi peut-être, ne sont pas alignés ou procrastinent ou ne vivent pas de manière prospère. Donc, tu n'es pas seul. Donc, je te comprends en fait. Voilà, si de manière très pragmatique, tu n'as pas assez de clients, tu n'as pas assez de temps. Okay tu as peut-être trop de clients maintenant et tu n'as pas assez de temps. Euh, tu es inquiet pour le lendemain, du lendemain. Et puis, et puis tu procrastines parce qu'en fait, tu n'es pas suffisamment inspiré. Et moi, je connais même des entrepreneurs qui font 6, 7 chiffres et qui procrastinent et qui manquent d'inspiration. Ce n'est pas un truc juste pour débutants. Et les conséquences bah, peuvent être assez graves, en fait, si tu ne travailles pas ça. C'est-à-dire que tu peux abandonner ton business. Et ça, je le vois tous les jours. Je connais même des coachs, pour ne pas dire la plupart, qui abandonnent même avant d'avoir commencé. Et je ne veux pas que ce soit ton cas. Tu peux te retrouver à travailler trop, à travailler 60 heures, 70 heures. Oui, tu commences à gagner de l'argent, mais tu abandonnes ta famille, tu prends plus soin de ton corps, par exemple. Tu perds même ton épanouissement. Okay tu prends même plus de plaisir, en fait. Oui, tu es là pour aider les gens, mais toi-même, tu es vidé. Donc, moi, ce que j'aimerais te partager, c'est cette citation d'Albert Einstein ou quelqu'un d'autre, hein, que tu connais peut-être déjà, euh, qui est que la folie consiste à refaire sans cesse la même chose, mais en, en espérant un résultat différent. Si aujourd'hui, tu n'as pas le résultat que tu espères, c'est parce que tu fais les mêmes choses depuis un certain moment. Et ce n'est pas en voulant cha changer les résultats que tu vas changer le résultat, c'est en changeant les causes. Et c'est de ça dont on va aussi parler aujourd'hui. Donc, si ça peut te rassurer, un autre scénario est possible. Je vais te laisser imaginer un petit peu ce scénario. Imagine si tu pouvais gagner plus en travaillant mieux, pas en travaillant plus. Si tu pouvais aider encore plus de personnes. Et euh, j'ai quelques exemples inspirants à te partager. Sarah, qu'on a accompagnée en huit mois seulement, elle est passée de 0 à 31 000 euros. Et je t'invite à aller la contacter, à discuter avec elle euh, sur Instagram. Tu vas voir, elle est très accessible et très sympa. C'est une, une amie même maintenant. Hein. Euh, Demande-lui, ok, est-ce que c'est vrai tu as vraiment fait 31 000 euros en huit mois Alors, tout n'a pas été rose, tout n'est pas rose, mais oui, elle a réussi. Et elle partait vraiment, vraiment de rien. Euh, on a aussi accompagné euh, Géraldine, Géraldine qui a développé son business de coach premium tout en prenant soin de sa famille, en s'occupant euh, de sa famille et qui aujourd'hui a lancé un programme d'accompagnement. Alors j'ai peut-être pas son autorisation mais je peux te dire qu'elle a déjà euh, plusieurs clients qui ont rejoint son programme d'accompagnement de groupe et on va parler de ça. Donc déjà, elle, elle s'est lancée dans le premium, elle a augmenté ses tarifs et aujourd'hui elle fait même un accompagnement de groupe et euh, c'est juste passionnant. N'hésite pas à aller voir euh, cette vidéo sur YouTube, tu tapes euh, euh, études de cas, Géraldine Roux, euh, coach en mission ou sinon n'hésite pas à nous envoyer un email, on t'envoie ça avec grand plaisir. On a aussi eu le privilège d'accompagner Ting, qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 6 mois. Alors oui, tu te dis, mais ouais, Lingen, est-ce que c'est possible pour moi euh, euh, Ça a été pour Ting, mais est-ce que tout le monde y arrive Non, non. Je ne vais pas te raconter des histoires. Ting, par exemple, dans le cas de Ting, c'est une grosse bosseuse. Et Ting, euh, euh, bah, elle était, euh, elle aimait les devoirs, elle aimait passer à l'action. Et euh, chacun a son style. Okay Sarah et euh, Géraldine, dans un autre sens, sont différentes, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que... Il y a plusieurs moyens de réussir. En tout cas, Ting, ça a été un, vraiment un, un grand plaisir de l'accompagner. Et pareil, elle a une superbe histoire que je t'invite à découvrir dans les études de cas. Et puis enfin, Hélène, euh, en 12 mois, elle est passée de 17 000 euros à 100 000 euros. Donc oui, elle n'était pas débutante, mais bon, elle gagnait que 17 000 euros. Et puis, on l'a accompagnée aussi à lancer un programme de groupe. Et c'est là où tout a commencé à se débloquer. Donc, c'est euh, passionnant. Si euh, ces histoires t'inspirent, bah, en fait, ça peut être toi. Bien sûr que ce sera difficile, bien sûr que euh, ce ne sera pas de tout repos, mais si c'était possible, si possible, je t'invite vraiment à, à avoir cet esprit, être dans cet état d'esprit d'ouverture en te disant « Mais si moi aussi, je pouvais gagner 10 000 euros par mois ?» Voici les trois secrets dont je te euh, parlais. On va commencer par le secret numéro un, qui est de te présenter tout de suite le seul modèle économique viable. Sur le long terme, en tout cas. Parce que pendant longtemps, j'ai enseigné aux débutants, à un autre modèle économique et que je vais te faire en très simple hein, qui est de vendre du coaching premium en individuel sauf qu'à un moment donné bah il y a des limites ok et on va en parler et du coup là ce que j'aimerais te parler c'est sur le long terme comment tu peux développer un business rentable let's go premier secret du coup euh, voilà c'est ce que je te disais l'ancien modèle où soit tu fais du coaching à l'heure alors ça c'est encore pire ok euh, parce que tu deviens une machine en fait et tu et amené à devoir séduire le client pour qu'il re pour qu'il revienne. Bref, je l'ai fait, c'est pas fun. Euh, et du coup, le deuxième modèle, c'est ce que je te disais, c'est le coaching premium, euh, qui est top, qui est top. J'ai écrit un livre dessus, hein, qui s'appelle Coach Prospère », mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tu fatigues de faire de l'individuel et de répéter certaines choses, et c'est pas scalable. Tu peux plus partir en vacances, par exemple, parce que tu as tout le temps des coachs, des clients. Accompagner Et donc c'est assez fatigant, même si franchement c'est une première étape géniale, quasiment indispensable à euh, passer. Et du coup ça c'est les anciens modèles en réalité. Et le rêve, je vais te le présenter, le rêve, l'idéal. Imagine si tu pouvais travailler 1h30 par semaine, tu coaches 10 personnes pendant 1h30 et rien d'autre. Et ces 10 clients te payent chacun 3000 euros un accompagnement de trois mois et donc ça te fait 30 000 euros de chiffre d'affaires et du coup sur les trois mois ça te fait environ 10 000 euros par mois ne serait-ce pas génial euh, et puis bah, en fait ce programme d'accompagnement c'est un programme de groupe hein, dont je te parlais les résultats bah, ce serait quoi ce serait que tu ferais plus de ce qui te passionne réellement avec des clients passionnants. Donc, ce que tu vas faire va être plus passionnant et tu vas travailler avec des gens plus passionnants. Pourquoi Parce que le coaching en groupe est juste formidable, c'est hyper stimulant. Euh, et puis, en fait, ça va aussi nourrir ta créativité et ça va être beaucoup plus relationnel. Plutôt que toi de tout le temps devoir aider, aider, aider, bah là, en fait, il y a même une entraide qui se crée. Et les clients qui rentrent dans ce genre de programme, ce bah, sont des gens proactifs, qui sont engagés. Et ça, c'est juste génial de pouvoir passer du temps avec des clients qui sont dans cette énergie-là. Maintenant, tout ça, ça te paraît génial. C'est un rêve, ok C'est ce, ce dont je t'ai parlé. Mais pour que ce rêve devienne réalité, bah, il faut en assumer les coûts. Et je ne suis pas là la porte-vente du rêve. Par contre, ce rêve est possible, mais euh, que si tu passes par les différents coûts que ça implique. Le premier coup, c'est que tu as besoin de suffisamment de prospects. Okay si tu n'as pas assez de prospects, qu'est-ce qui va se passer eh ben, tu vas faire « Ok, je lance un programme de groupe » et tu as une personne qui s'inscrit. C'est bien, mais ce n'est pas un groupe. Tu ne vas pas lancer vraiment un groupe. donc Soit tu as déjà une liste d'emails, soit tu as une grande communauté. Et si ce n'est pas le cas, il eh ben, va falloir la construire. Parce que comme tout le monde, avant d'avoir une grande communauté, on commence par zéro communauté. Et puis en attendant, eh ben, tu continues à faire du coaching individuel premium comme on l'enseigne dans mon livre « Coach Prosper ». Et puis, il va falloir avoir une petite équipe. Je te parlais de partir en vacances. bah Peut-être que si tu pars en vacances, il va falloir quelqu'un pour assister ou peut-être recruter un coach. Mais ça, c'est que dans le cas où tu veux, sur le court terme, tra moins travailler. Mais si tu acceptes de ne pas moins travailler tout de suite et que tu es OK pour travailler 30, 40 heures, eh ben, <coughs> euh, tu peux t'abstenir de recruter quelqu'un en attendant que le business se développe un peu plus. Et du coup, tout bah, à l'heure, tu me dis, euh, peut-être que tu te demandes, Mellingen, tu m'as dit… Euh, euh, que je travaille qu'une heure trente et là, tu dis une équipe. Bah oui, en fait, bien sûr, tu fais fais qu'une heure trente de coaching, mais après, tu as le marketing, tu as le, la vente, tu as, le, as les appels avec les prospects, euh, tu as du support client, tu as des partenariats, tu as peut-être euh, de la pub, des tunnels de vente à créer, des publications à faire. Bref, il y a beaucoup de travail. Donc, il va falloir s'organiser. Et ça, euh, c'est challengeant pour certains coachs parce qu'on on est des gens créatifs et pour d'autres, bah, c'est assez naturel. S'organiser, c'est aussi... Bah, enregistrer des formations vidéo que tu peux donner à tes clients. Comme ça, tu peux coacher 1h30 euh, parce qu'ils ont regardé une formation euh, juste avant une formation en ligne, en vidéo. Et puis s'organiser, c'est aussi peut-être offrir une expérience euh, en IRL, in real life, qui est d'organiser des immersions pour ses clients. Donc oui, c'est que 1h30 de coaching, mais tu as fait des formations derrière, tu as, as du boulot en termes de marketing et vente, et puis peut-être que tu organises des immersions. Mais j'espère que tout ça, c'est quelque chose que tu aimes et que ce n'est pas en mode oh, « ça me saoule ». Et ça, euh, c'est aussi une des clés qui n'est pas dans les secrets parce que pour moi, c'est assez évident qu'on ne peut pas vivre du coaching si on ne prend pas plaisir dans ce qu'on fait. Voilà, donc ce rêve est possible, mais ça a un coût. Et donc, ce que je te propose, c'est que dans ce deuxième secret, on va voir comment mettre en place ce modèle économique. Et ça, ça va être la clé pour réussir. Pourquoi parce que si tu ne fonctionnes pas avec une feuille de route, l'alternative, c'est quoi C'est la chose suivante. C'est que tu vas improviser au quotidien. Au quotidien, tu vas improviser. Et moi, pendant longtemps, longtemps, j'ai fait ça. Tu te réveilles le matin, tu es à fond. Ouais, bon, cool. Ok, je fais quoi aujourd'hui bah, tiens, ah oui, hier, je pas fait ça. Et ah, puis, je fais ça. Tiens, je vais regarder un petit conseil sur YouTube. Ah, il parle de ça, je vais faire ça. Je vais commencer, je vais arrêter. Tiens, il y a un nouvel outil, je vais le prendre. Je ne vais pas le prendre, je vais me désabonner. Et puis... Et en fait, on est perdu. On est perdu parce qu'on a besoin d'une feuille de route. Un peu comme quand tu prends la voiture et que tu vas à une destination, tu mets ça dans le GPS. Le GPS, il ne te dit pas, tiens, tournez à droite ou à gauche, faites ce que vous voulez. Il te dit, tu tournes à droite. Et à la limite, il y a plusieurs itinéraires. Mais il y a un itinéraire. Maintenant, le challenge, c'est que, contrairement à ce que certains, je ne citerai pas de nom, hein, mais... Pff, sans citer des noms de concurrents, moi-même je l'ai fait. C'est qu'à un moment donné, je disais à mes clients faire ça, ça, ça et ça, et tu auras des résultats. Et si mes clients étaient des robots, ce serait vrai. Mais vous êtes des êtres uniques et particuliers. Et l'idée, c'est d'avoir une feuille de route avec des principes plutôt qu'avec exactement il faut faire ça parce que l'idée, ce n'est pas que vous fassiez que des choses que vous devez faire, mais que vous arrivez à les modeler d'une manière qui ressemble à qui vous êtes. Alors, plus concrètement, j'ai créé le système Ascension. Ce n'est pas comme ça sorti de ma tête du jour au lendemain. Euh, j'ai pas mal itéré. C'est quelque chose que j'ai observé dans mon business. Hein. Ça fait trois ans maintenant qu'on a atteint un business à, à six chiffres. Je l'ai vu dans nos clients à succès. Je me fais moi-même accompagner. Hein. Je, ça fait deux ans de suite que je paye 25 000 euros pour être accompagné. Euh, et je le vois auprès des entrepreneurs qui réussissent. C'est ces, ces neuf étapes, plus ou moins dans l'ordre. Okay je dis plus ou moins dans l'ordre, pourquoi parce que c'est hyper important de d'abord créer et d'abord vendre avant d'optimiser. Et beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, cherchent à optimiser. Typiquement, on cherche à créer un site internet avant même de créer des discussions avec des gens pour pouvoir éventuellement euh, travailler ensemble. Okay Donc, c'est hyper important d'être dans la création, puis de vendre et après d'optimiser. Donc, cet ordre-là, je t'invite à la respecter dans les grandes lignes. Maintenant, je termine mis la neuf étapes. Évidemment, chaque... je ne suis pas en train de dire que tant que tu n'as pas fait un, il ne faut pas passer à deux. Tant que tu n'as pas fait deux, il ne faut pas passer à trois. Mais par contre, il y a quand même un certain fil conducteur, une certaine chronologie. Premièrement, qu'est-ce que tu fais Tu crées ton offre premium, okay ton offre d'accompagnement. Et dans le premier point, je t'ai déjà parlé de ce modèle économique. Donc, je pourrais rentrer dans plus de détails, mais tu as accès au guide euh, système ascension. Donc, je t'invite à le consulter. Une fois que tu as créé cette offre euh, de groupe, eh ben, il s'agira d'avoir une vision. Parce que sans vision, en fait, dès le pr la première chose qui va te décourager, le, le, tu n'arrives pas à installer un tunnel de vente, allez, t'abandonnes. abandonnes. Okay. Mais la vision, ça va te donner, okay, ça va t'aider à voir les choses en grand et de, de prendre du recul. OK, ça, je pas, mais pourquoi je le fais Quelle est ma mission de vie etc, etc. Donc, de réfléchir un minimum à ça. Ne reste surtout pas bloqué à cette étape parce que tu n'as pas trouvé ta mission de vie. Ce serait le pire conseil que je te donnerais. Donc, c'est idéal. Maintenant, si tu as passé un peu de temps et que tu n'as pas totalement bien compris ce qu'était ta vision, c'est normal, ça va venir euh, avec le temps. Donc, je t'invite à passer à la troisième étape qui est de réfléchir à ton mindset, réfléchir à tes croyances, à tes pleurs, à tes pleurs. Euh, Ouais, éventuellement à tes croyances, à tes peurs et d'aller chercher ce qu'il y a au fond de toi qui fait que tu fais certaines choses et pas d'autres. Et puis, on va vendre. Vendre, c'est là où il va falloir générer des prospects. Il va falloir améliorer l'image perçue qu'on a de toi sur les réseaux sociaux, pas en prenant des photos de toi euh, euh, devant une Ferrari, hein, mais euh, d'une manière intelligente avec des produits d'appel notamment. Je ne rentre pas dans le détail. Euh, et puis ça, ça va t'amener à vendre. Ça va t'amener à vendre. Et tant que tu ne vends pas, tu n'es pas encore totalement une entreprise. Donc, ça va être hyper important de travailler sur ça. Maintenant, je te passe en revue les trois dernières étapes qui sont qu'il va falloir structurer certaines choses, pour automatiser certaines choses, il va falloir avoir une équipe du coup, des partenaires, et puis il va falloir trouver un, un meilleur équilibre et être plus intentionnel dans ton équilibre de vie pro-perso. Je ne suis pas en train de dire que tant que tu n'as pas atteint l'étape 9, tu ne peux pas avoir l'équilibre vie pro-vie perso, mais à l'étape 9, ce sera non seulement un luxe que tu peux t'accorder, mais ce sera juste indispensable. C'est-à-dire que si tu veux avancer encore plus, tu seras obligé de prendre soin de toi. Voilà, je ne rentre pas dans les détails de ces neuf étapes. Pourquoi Parce que tu as accès au guide du système Ascension et tu pourras profiter pleinement de tous les détails de ces étapes. Mais je voulais quand même te montrer qu'il y a une, un certain chemin à suivre. Et c'est cette feuille de route qui est euh, ce deuxième secret. Et du coup, bah, j'ai envie de te dire, euh, malgré tout, malgré tout, il eh ben, y a des gens qui euh, n'obtiennent pas les résultats et qui... Alors, je reviens. Je vais aller un peu vite. Voilà, on va y arriver. Malgré tout, euh, la plupart des coachs ne passent pas à l'action ou pas suffisamment. Et du coup, comment certains... Pourquoi certains passent plus à l'action que d'autres Est-ce que ceux qui passent plus à l'action bah, ont aussi des meilleurs résultats Eh bien, c'est... Ce secret numéro 3, c'est la place de l'ambition. Il y a un livre qui m'a grandement impacté, c'est la magie de voir grand. Et avant, quand je lisais ce genre de titre, je méprisais oh, encore un truc américain, la magie de voir grand, influence, manipulation, tout ça, tout ça. Okay je t'invite à ouf, laisser tes émotions, tes croyances de côté, à t'ouvrir l'esprit, à te dire, OK, tiens, la potentiellement, il va me dire quelque chose qui peut m'aider à, à voir les choses autrement. Et en tout cas... Je, humilité, j'aurais beaucoup aimé entendre ça il y a quelques années. Et c'est de ne pas entendre ce secret-là qui m'a fait, euh, qui m'a ralenti en fait dans le développement de mon business. Euh, donc voilà, ça me tient vraiment à cœur de te le partager. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, euh, c'est qu'on va mettre une lumière sur trois croyances limitantes. Dis-moi si tu te reconnais. OK La première croyance limitante, c'est que c'est normal de démarrer lentement. Tu t'es lancé peut-être il y a trois mois, il y a six mois ou peut-être il y a trois ans et tu stagnes. Et le pire, c'est de penser que c'est OK. « Oh, si je stagne, c'est normal. Oh, il paraît que tel pourcentage d'entreprises ne réussissent pas. » Non, en fait, d'accepter la... Il y a une différence entre la patience et la lenteur. Il faut être patient. Il ne faut pas être impatient en plus qu'il faut être patient. Tu vois, si j'ai envie de te dire. Mais par contre, tu ne peux pas accepter la lenteur. J'ai presque envie de te dire que la lenteur euh, est dangereuse, parfois. Okay Parce que si tu fais du vélo et que c'est trop lent, tu tombes, en fait. Donc, je n'ai pas envie que tu repartes de cette session, comme beaucoup de gens pensent. Bah, « C'est normal de démarrer lentement. » Et puis, quand euh, je leur demande « Quand est-ce que tu veux faire tes premières ventes oh, ?»« bah Dans trois mois, dans six mois, quand je serai euh, certifié. » Quel temps perdu, en fait le monde avance, il y a des gens qui ont besoin de toi, tu as envie d'aider les gens. Qu'est-ce que tu vas faire de tes 180 prochains jours si ce n'est pas d'accompagner des gens Tu t'es lancé dans le coaching pour accompagner les gens. Pourquoi repousser à trois mois, six mois Alors, peut-être que tu accompagnes des gens et maintenant tu dis, oui, mais les programmes de groupe, c'est compliqué, ça m'est extant Nous, on a des clients qui ont réussi à lancer ça en deux mois. Alors oui, on les a accompagnés, mais en tout cas, c'est possible. c'est possible. Donc, première limitante à mettre de côté si tu veux bien en tout cas pendant ce temps là c'est que ça met du temps et puis je vais t'inviter à viser plus grand parce que alors justement je vais la formuler autrement une des croyances c'est que quand on vise grand on détériore notre équilibre de vie et moi je l'ai beaucoup cru à ce truc là c'est que si je cherche à développer mon business il va falloir que je sacrifie ma vie personnelle et ça c'est un mensonge pourquoi Parce qu'un jour, tu as vu à la télé ou un ami d'un ami, t'a dit que euh, ce PDG-là, euh, ça fait euh, trois ans qu'il travaille non-stop, il oublie sa famille, il divorce, ses enfants, euh, ne passe plus de temps avec lui. Bah, bah, bah. Et du coup, tu es hyper émotionnellement attaché à ces gens-là. Moi, j'ai envie de te dire quelque chose, vraiment. C'est que de ne pas viser grand peut te donner une, un, un faux sentiment d'équilibre de vie. Bah c'est sûr que si tu ne fixes pas d'objectifs et que peu importe combien tu gagnes le mois prochain, et bah tu te convaincs que tu vas être heureux, bah tu vas avoir une, un équilibre de vie. Mais combien de temps ça va durer et Si dans trois mois et dans six mois, tu n'as toujours pas de chiffre d'affaires. Et quand tu arrives à la fin de droit de tes chômages et que tu n'as pas atteint tes objectifs, bah c'est là où il va falloir rechercher un job. Et ce n'est pas drôle, ce n'est pas fun et ce n'est pas ce que tu veux. Troisième croyance limitante que j'aimerais te partager, c'est... Je veux juste remplacer mon salaire. Donc Je t'en ai juste parlé là, un peu à cet instant-là. C'est que, bah, Lingen, euh, écoute, je, je, moi, ça ne connecte pas à ce que tu dis. Moi, je veux juste gagner de quoi vivre. Euh, euh, je ne vois pas pourquoi il faut absolument que je gagne 10 000, 20 000, 30 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros. Ça ne me parle pas, en fait. Mais En fait, moi, moi, moi non plus, ça ne me parle pas. Mais la question, la bonne question à se poser, c'est quel est ton potentiel et combien de personnes tu as envie d'aider parce que si tu as un grand potentiel et tu as envie d'aider des milliers de personnes, pourquoi t'arrêter à aider juste trois clients par an Et j'espère vraiment que tu ne vois pas ce message comme euh, une critique ou un jugement. En réalité, si, si je me parle à moi-même, à l'ancien moi, et du coup, je n'ai pas envie que tu perdes trop de temps comme moi j'ai perdu du temps. Donc c'est pour ça que je te dis un peu avec, avec euh, vigueur. Mais si tu peux gagner. 10 000, 20 000, 30 000 euros et aider 10, 20, 30 personnes avec le même temps et le même effort que de gagner 2 000 euros par mois et d'aider 2, 3, 4 personnes, pourquoi te retenir d'aider sachant que c'est ta passion, sachant que c'est ta mission de vie, sachant que ces gens ont besoin de toi, sachant qu'on peut créer un business qui croit sans déséquilibrer ta vie. Moi, ma vie n'a jamais été aussi équilibrée que mon chiffre d'affaires a évolué. Alors évidemment, au début de mon business, j'ai un peu plus galéré. Oui, ça a été un peu plus déséquilibré. Mais il n'y a pas du tout cette idée que plus on croit, plus notre vie va se déséquilibrer. Ce n'est pas du tout vrai. J'ai vraiment envie de te dire plutôt que plus tu vas croître, plus tu vas avoir des revenus et plus cet argent-là va, va te permettre de, de payer des gens et des outils qui vont te faire gagner du temps c'est pas le sujet je veux pas rentrer dans trop de détails mais bah, je vais te partager quand même euh, euh, je vais rentrer quand même sur les quelques points que j'ai en tête nous sommes des êtres créatifs et nous avons besoin d'être stimulés j'ai juste j'ai déjà envie de te dire ça c'est qu'il s'agit pas juste d'être ambitieux pour être ambitieux c'est déjà ton cerveau il va s'ennuyer si tu n'es pas ambitieux okay euh, et cet ennui là va pas aider ton business et va pas t'aider donc plutôt que de te dire Oh, je cherche juste à gagner 5 000 euros par mois. Bah, tiens, et si tu cherchais à gagner 10 000 euros par mois sans travailler plus Oh, mais c'est possible ça Bah, non, c'est pas possible. Ok, jouons le jeu, essayons de brainstormer. Ok, ah ouais, bah, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. ah oh, je pourrais recruter un coach dans mon équipe, ça se fait ça. Mais non, les gens, viennent pour moi. Waouh, là, ça devient stimulant. Là, ça devient cool. Et là, ton cerveau, il travaille et c'est là où tu trouves des solutions. Et c'est là que euh, des... c'est comme ça qu'il y a des gens qui finissent milliardaires. <rire> Parce qu'en fait, ils ont été stimulés et ils ont trouvé des solutions. Donc, déjà, j'ai juste envie de te dire qu'on est des êtres créatifs et que si tu n'es pas stimulé, à un moment donné, tu fais ton métier comme un robot et ça ne va pas t'aider. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que ce n'est pas la difficulté qui nous ralentit, c'est le manque de sens derrière nos actions. C'est quelquefois, on se dit, oui, mais Lingen, il va falloir que je fasse de la pub, des tunnels de vente, c'est difficile, moi je ne suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux, la technique, tout ça. OK, mais tu n'es pas à l'aise avec les techniques, mais personne n'est né à l'aise avec la technique. Ce qui fait que tu n'es pas à l'aise avec la technique aujourd'hui, c'est que tu n'as pas mis beaucoup de temps et d'énergie à maîtriser certains points. Et pourquoi tu ne l'as pas fait Parce que, tout simplement, tu ne voyais pas le sens et le pourquoi derrière. C'est comme si moi, aujourd'hui, tu me dis, « Lingen euh, va jouer, va apprendre du piano. Bah, » Non, ça ne me tente pas parce que je ne vois pas le sens derrière. Mais si tu arrives à m'aider à voir les choses autrement, du style, jouer du piano, ça déstresse, ça rend plus heureux, euh, je vais pouvoir... Euh, euh, faire danser ma fille qui va pouvoir danser pendant que je joue du piano. Waouh, wow, là, là, ça me stimule. Ok, là, euh, ok, d'accord, là, j'ai envie d'apprendre. Okay. Mais ce n'est pas la difficulté qui te rend. Donc, j'ai envie de te dire, ne cherche pas à éviter les difficultés. Par contre, va chercher le sens qu'il y a derrière. Autre chose que j'aimerais te dire, c'est, euh, mais je l'ai déjà dit, c'est de te comporter, d'avoir conscience de ton potentiel, ton vrai potentiel, et de laisser ta fausse modestie de côté. Quelle fois, on a envie de se convaincre de moi, oh, mais qui suis-je Moi, je suis qu'un enfant d'immigré, ou moi, je suis un enfant de fonctionnaire, ou euh, j'ai une telle maladie. Donc, voilà, si je peux déjà gagner un petit peu d'argent, euh, c'est bon. Mais en fait, vraiment, tu es pas capable de plus. Tu n'as pas le potentiel de faire plus. Okay moi, je me dis par exemple que pour euh, là, je suis d'origine chinoise, j'ai grandi en France, j'ai eu l'éducation, je suis en bonne santé. Wow, je pense que je, sais pas, je fais partie des 2-3% les plus privilégiés dans ce monde. Si moi je ne donne pas le maximum de moi, est-ce qu'il est, est qu faut vivre une vie de misère pour se donner à fond Et quand on n'a pas une vie de misère, il faut juste se contenter du minimum. Ce serait juste trop triste de juste me reposer sur mes acquis. Oh, je vis dans un beau pays, il y a la paix, il n'y a pas de guerre, je suis en bonne santé. Bah du coup, je fais pas trop. Non, mais justement, c'est parce que. Parce que dans ma pyramide de Maslow, j'ai beaucoup avancé, que maintenant je veux contribuer et que je veux apporter plus. Et c'est ça qui doit me motiver. Ce n'est pas juste une histoire financière. Et enfin, j'ai envie de te dire quelque chose. C'est que on a vu ces secrets, on a vu euh, cette ambition. À un moment donné, euh, tu connais l'expression « Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Je me suis permis de la remixer. Seul, on se décourage plus vite. Et ensemble, on creuse plus loin. Parce que quand tu es seul, eh bien, Dès que tu as des questionnements, dès que tu as des doutes, bah, il peut y avoir un cercle vicieux qui se crée. Et puis ensemble, on peut aller creuser. Ensemble, avec d'autres personnes, en étant accompagné, en étant coaché. On va pouvoir les chercher. « Ok, pourquoi je suis découragé sur ça ?» ça, Et On va les travailler. Et j'ai envie de te dire en tant que coach, j'espère que ça ne te choque pas que je te dis ça, mais en tant que coach, c'est important que tu te fasses accompagner aussi. Je ne vois pas pourquoi tu penses qu'accompagner les autres serait judicieux et important pour eux et que toi, tu n'as pas besoin de te faire coacher. Et si, j'ai envie de te dire, bien sûr. Donc, avant de t'offrir une invitation à la fin de cette masterclass, j'aimerais te présenter un peu qui, qui je suis. Okay euh, donc, cette invitation bah voilà, nous permettra d'explorer si tu veux être accompagné dans l'avancement de ce modèle économique et de, euh, ces, euh, de cette feuille de route. Donc, je pense que c'est important que tu saches qui je suis pour avant de considérer si on doit travailler ensemble ou pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et euh, si c'est le tien, bah, j'aimerais te présenter non seulement moi, mais mon entreprise et mes clients et les gens avec qui euh, je travaille. Donc déjà, j'ai envie de te partager euh, mon parcours. D'un point de vue extérieur, c'est comme ça que je me suis lancé. Okay, ça, c'est la, la version éducorée de mon histoire. Voilà, mon père, c'est vrai, hein, mon père a... Quand il avait 81 ans, moi j'en avais euh, 21 environ. Euh, et ma mère est décédée. En fait, j'ai dû m'occuper de mon père qui ne voulait pas aller euh, dans une maison de retraite. Donc, euh, bah, voilà, là c'est une photo de nous euh, à Taïwan. Et. Euh, bah de l'extérieur, euh, on peut se dire, bah cool, Lingen, il commence à lancer son business, mais c'est un peu à l'arrache, comme tu peux le voir sur cette photo, c'est même pas rangé derrière moi. Euh, donc, je commence à lancer des blogs, des chaînes YouTube. Euh, je t'épargne un peu les détails, mais. Euh, D'un point de vue extérieur, bah, l'Ingen il organise des conférences. Donc ça, c'était en 2014. Il y avait genre 40 personnes. Waouh, trop bien, euh, bravo, euh, génial. Euh, et puis, euh, tu vas aussi pouvoir voir que bah, je passais du temps avec mon père. En tout cas, on faisait des repas à l'extérieur. Euh, donc parfait, tu vois, jusque-là, euh, ça m'émeut de revoir ces photos parce que mon père est décédé... Hein entre Temps, et puis aussi Lingen, c'est quelqu'un de bien. Lingen va faire des dons du sang. Je sais même pas comment j'ai pu euh, avoir cette photo. J'ai dû demander à quelqu'un de me prendre en photo, mais voilà. Lingen, c'est quelqu'un de bien. Il aide, il aide les gens, sauf que sauf que la réalité, c'est que euh, quand mon père est décédé, bah j'ai dû aller chercher un job et euh, j'ai travaillé pour cette association qui s'appelle le SEL et j'ai passé genre euh, quoi, un an et demi, génial j'ai appris énormément de choses je suis hyper fier d'y avoir travaillé mais pourquoi j'ai pris ce job là Parce que je gagnais pas assez tout simplement et que j'arrivais pas à vivre de mon business et que suite au décès de mon père même s'il avait une petite retraite bah n'ayant plus sa retraite en fait je me suis retrouvé en difficulté financi financière d'autant plus et euh, bah aussi j'avais la possibilité de travailler tout simplement parce qu'avant j'étais bloqué à la maison donc je suis allé chercher un job donc, euh, voilà, ça, c'est la réalité euh, euh, de l'entrepreneuriat et c'est ce que j'aimerais que tu évites. Mais si tu dois en arriver là, c'est pas grave. Et de l'autre côté, bah, je faisais des voyages euh, euh, humanitaires dans le cadre de cette association. Là, je crois que j'étais en Haïti, ouais, en Haïti. Et puis, j'allais aider les gens. Mais derrière ça, la réalité, c'est quoi C'est que moi, j'étais pauvre, en fait. J'étais dans une difficulté financière. Je gagnais peut-être 1300, 1400 euros par mois, mais je vivais en région parisienne, donc autant dire qu'il me restait rien à la fin. Et puis, tous les fins de mois, je devais emprunter à mon ami de l'argent. Et ça, c'était tout et moi. Et en plus, avec l'argent que je générais avec mon business, eh ben, je ne déclarais pas tout pour ne pas payer l'URSSAF. Donc voilà, c'était illégal. Je saoulais mon pote et pendant que j'aidais... Euh, euh, de manière extérieure et que je donnais beaucoup bah en fait à l'intérieur, j'étais pauvre à l'intérieur et dans la poche d'ailleurs. et c'est ça vraiment que j'ai envie de t'éviter et c'est ça qui m'a amené aussi à te parler avec autant de sincérité de ce que je t'ai parlé et puis, et puis j'ai découvert différentes choses j'ai découvert quoi, j'ai découvert ici euh, c'est plusieurs entrepreneurs américains qui sont millionnaires qui m'ont énormément inspiré par leur réussite mais aussi par leur humilité et ça, ça a commencé à faire une grande différence euh, chez moi. Parce que moi, pour moi, avant, être riche, c'était ne pas être humble. Et du coup, ça ne m'attirait pas d'être riche. Et quand j'ai vu qu'on pouvait être riche, avoir un impact, comme, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Al Elrod euh, du euh, Miracle Morning, quand j'ai vu qu'on pouvait avoir du succès, impacter des millions de personnes et être riche, je me suis dit, mais en fait, je suis bête moi aussi, je veux ça. Tout ce temps-là, je croyais que c'était soit tu vis une vie gentille, soit tu vis une vie euh, gentille. Soit tu es gentil et pauvre, soit tu es riche et méchant. Vraiment, j'exagère à peine, je pense, quand je te dis ça. Et du coup, ça, premier shift dans ma tête, wow. « Waouh, ah ouais, ok, c'est une autre masse. » En fait, on peut réussir en étant quelqu'un de bien. Wow, ça, c'est intéressant. Et autre chose qui a changé, c'est que j'ai commencé à me faire coacher. Là, c'est un de mes premiers coachs et mentors, hein, Cliff Ravenscraft. Et puis, j'ai eu euh, euh, Aaron Walker qui m'a accompagné dans le cadre de son mastermind. Euh, et euh, j'ai euh, ici euh, Chris Pavone qui est un ancien catcheur professionnel. Hein, il y a même des vidéos de YouTube. De, de... Et en fait, de voir qu'on pouvait réussir en étant des gens bien et de faire coacher et de voir que en quelques mois de coaching seulement, je commençais à changer mon mindset et que je commençais à mener des actions différentes et avoir des résultats, mais genre j'ai commencé à doubler mon chiffre d'affaires, je commençais à me dire, wow, « Waouh, là, il y avait un truc que je n'avais pas compris et que je suis en train de comprendre. » C'est que rationnellement, je savais quoi faire, mais je ne le faisais pas parce que j'avais des émotions, j'avais des peurs, j'avais des croyances limitantes qui me bloquaient. Et tant que je ne me faisais pas coacher, que je n'étais pas dans des groupes mastermind, j'étais bloqué avec mes croyances limitantes et mes peurs et je ne pouvais pas avancer. Et du coup, quand j'ai découvert le coaching et que ça a transformé mon business, j'ai fait oh, « il faut que je serve les coachs, faut que je me mette au service des coachs. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à aider les coachs et à développer un business autour des coachs. Et du coup, bah, alors c'est bien d'avoir... Euh euh, ça comme, euh, comme idée, comme envie, mais comment je fais maintenant eh ben, J'ai lu un livre qui s'appelle Profession Coach, en anglais c'est Prosperous Coach, qui montre comment développer un business autour du coaching. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est génial, en fait c'est tout simple, il suffit juste de discuter avec des gens, de leur proposer des offres à 4 chiffres, euh, de leur offrir des sessions et ceux qui le veulent, on va plus loin et ceux qui ne veulent pas, c'est OK. Alors, et c'est comme ça que j'ai lancé le coaching. C'est comme ça que j'ai commencé à m'épanouir. Et puis, un dernier point qui a euh, évidemment eu un grand, grand grand impact ces trois dernières années, c'est que je me suis marié. Donc là, c'est moi, mon épouse et ma fille, Evie. Ça, ça m'émeut. En plus, là, derrière mon écran, j'ai aussi des photos d'eux. Bref, en fait, ça, ça a tout changé. Parce que la première année de mariage, c'était difficile. Okay, c'est peut-être la première fois que je le dis publiquement, mais il y a eu des pleurs à la maison. Il y a eu des pleurs, c'était difficile parce que je ne gagnais pas assez. Et puis, j'en avais marre en fait. À un moment donné, je me suis dit, mais stop, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis marié, il faut que je prenne soin de ma femme. alors Oui, tant pis, ouais, Lingen, on est en 2022, 2023, on ne réfléchit plus comme ça. Bah, non, je suis désolé, moi je, je veux prendre soin de ma famille. Euh, on ne m'enlèvera pas euh, cette envie-là et du coup, ça a commencé à me motiver. Okay je ne voulais pas que ma femme euh, vive des difficultés financières en se mariant avec moi, à sa vie avant moi allait bien et en se mariant avec moi, euh, euh, je ne voulais pas diminuer sa qualité de vie parce qu'elle était mariée avec moi. Et puis aussi à ma fille qui est arrivée. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire non seulement je veux gagner plus, mais je veux aussi avoir plus de temps pour pouvoir me dédier à ma fille. Et je suis hyper fier, par exemple, de dire qu'en 2021, toute l'année 2021, mon épouse a pu rester à la maison et s'occuper de ma fille et ne pas travailler. Elle a été en congé grâce à l'argent que j'ai généré. Et je ne travaillais pas 50 heures par semaine. Okay je travaillais, selon moi, en tout cas 35 heures par semaine, selon ma femme, plutôt que 40 heures.